Bonjour à tous, ça fait hyper longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Euh, je fais la même vidéo pour toutes mes chaînes, donc ça comprend Tartine de Somme, Jean-Conan et Jean-Conan ASMR. Donc c'est pour vous faire une petite annonce, euh, pour vous informer que j'ai ouvert ma chaîne Twitch spécialisée dans la cuisine. Donc je fais des live cuisine parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait maintenant euh, 8 ans, un peu plus de 8 ans que je suis cuisinier. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle je n'avais plus le temps de faire de vidéos YouTube. Du coup, euh, il s'est passé pas mal de choses. J'ai eu un enfant, j'ai eu des opportunités professionnelles, j'ai bougé à l'autre bout de la France, etc. etc. Donc, je n'avais plus du tout le temps de faire du tournage, du montage, etc. etc. Et j'ai découvert Twitch comme un gros boomer de 34 piges, euh, voilà, je découvre la plateforme, euh, bon je connaissais de loin, hein, plus ou mais je jamais trop pratiqué. Euh, et puis finalement, ma cousine et mon cousin m'ont saucé pour que je fasse des live cuisine, j'en ai fait avec ma cousine Roxana Smr sur sa chaîne, j'ai adoré papoter dans le chat, etc., etc., donner des conseils de cuisine, des conseils professionnels, hein, puisque bon, je le rappelle, c'est mon travail et euh, voilà j'ai adoré tout simplement donc je me suis dit bon ben je me lance je me lance dans le twitch game donc ça fait deux trois lives que je fais euh, ça se passe super bien j'ai déjà récupéré un petit peu des gens de la communauté qui sont revenus ceux qui étaient sur mon instagram etc ça m'a fait super plaisir donc euh, voilà j'espère vous retrouver euh, très vite sur mes lives euh, sur twitch la chaîne s'appelle jean conan je mets un lien dans la description de la vidéo et voilà, je live normalement le lundi, mardi, puisque ce sont mes jours de repos. Je vais essayer d'en faire un le dimanche soir après le travail, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Là, Je suis en pleine saison, on se fait absolument arracher au resto. On fait des, des, des services à 420 couverts, donc vraiment, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc voilà, je vous dis à très vite sur ma chaîne Twitch en live pour apprendre la cuisine, pour découvrir les bases de la cuisine française. À très vite. Et autres, hein, bien sûr, ça peut, ça, ça peut changer. Est-ce qu'on fera que ça Non, on fera un petit peu de tout, mais principalement la cuisine française. Moi, je suis attaché à la cuisine française. On a la plus belle cuisine du monde. Donc, on va voir les bases de la cuisine française, et puis après, si vous voulez que je teste des trucs euh, d'autres origines, on peut se faire ça aussi. Allez, à très vite.